Merci, Célia, d'avoir accepté mon invitation. Euh, aujourd'hui, en conférence d'experts, c'est un petit peu particulier. D'habitude, j'interroge souvent des, des gens qui sont dans le web marketing dans ce référencement, publicité, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un, quelque chose avec toi parce que c'est intéressant. Tu es dans un métier qui nous concerne tous en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et donc, tu es experte comptable. Et je trouvais intéressant de, de voilà, changer un peu de typologie de personnes que j'interroge et de te convier. Donc, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vais te poser quelques questions du coup euh, que j'ai notées moi et qui reviennent souvent quand je suis en coaching avec des élèves ou les gens que je vois autour de moi, même même dans mon entourage, je, je vois beaucoup de personnes qui font parfois des amalgames ou des erreurs, donc on en parlera. Et avant que je démarre un petit peu ces, ces questions que je vais te poser, c'est ben je vais te laisser te présenter. D'accord, <rire> très bien. Déjà, euh, merci pour l'invitation, euh, Romain. Euh, donc voilà, bah, avec grand plaisir, euh, on va pouvoir échanger euh, sur oui. euh, la comptabilité, la fiscalité. Oui. Alors des sujets qui sont pas forcément, qui paraissent pas très fun hein, pour les entrepreneurs, mais euh, malheureusement, <rire> c'est mmh. un sujet qui est super important, mais surtout quand on veut optimiser ses revenus, et après ça devient une problématique qui est vraiment extrêmement importante. Oui. Euh, donc, pour me présenter, donc je m'appelle Célia Pétrissant, donc je suis expert-comptable euh, à mon compte. En fait, j'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. Et maintenant, il y a un peu plus de trois ans. Euh, donc, notre métier, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur développement, que ce soit lors d'une création d'entreprise pour l'aide au choix du statut, on intervient dans ce domaine. Ouais. Euh, on intervient également pour la réalisation de prévisionnels ou business plans. Ouais. que ce soit pour la réalisation dans le cadre d'un financement bancaire, la banque va demander un prévisionnel qui a été établi par un expert comptable ouais. ou simplement pour valider un modèle économique, pour s'assurer effectivement que le modèle économique est rentable et calculer des, des seuils notamment qui sont importants comme le point mort, mmh. c'est-à-dire des, des seuils de chiffre d'affaires à partir desquels on commence à gagner de l'argent. Donc voilà. Des, des éléments qui sont importants, valider les taux de marge par rapport à la profession, donc ça, ça dépend du secteur d'activité, effectivement. Euh, et puis après, on intervient, notre mission, euh, c'est une mission récurrente de conseil, euh, tous les ans, tous les ans, on établit les comptes des entreprises mmh. euh, et les comptes servent de base au calcul euh, de l'impôt en fonction du, du choix, enfin en tout cas de la fiscalité retenue pour, pour l'entreprise. D'accord. Euh, voilà, donc nous, on a un cabinet de proximité. Euh, bon, on est on est cinq en fait au cabinet. On est situé sur Bordeaux. Oui. Euh, donc, on reçoit nous au cabinet euh, nos clients, mais on travaille également mais dans toute la France maintenant euh, à distance avec les outils. Euh, on mmh. est sur la dématérialisation, les outils en ligne pour simplifier la transmission des éléments comptables oui. et simplifier aussi la comptabilité, le suivi et l'accompagnement pour nos clients. D'accord. Alors, si je t'avais aussi demandé, parce que c'est que euh, j'ai trouvé que... Je vais te faire un coup plus loin dessus, mais je trouvais que tu avais un dynamisme qui était intéressant parce que j'ai eu moi des cabinets comptables qui m'ont suivi, des gens bien, à qui je m'entendais bien. mais Souvent, alors c'était un peu l'image. Aujourd'hui, on a peut-être changé d'image, moi il y a quelques temps, c'était ça. C'est l'expert le, comptable qui a 55 balais, qui est assis sur sa position, qui connaît tout, qui est déjà un peu comme l'image qu'on a d'un avocat. Et, et bon, ça j'aime bien, il partage l'expérience, mais aujourd'hui, ça, ça évolue tellement vite. Il y a le web. Euh, voilà, il faut aussi se mettre à la page. Et donc, voilà, je pour ça je trouvais que ton analyse, ton approche était intéressante. Donc aussi, c'est pour ça que je t'avais demandé ce soir. Mais euh, mais donc, très bien. En fait, tu as répondu à pas mal de questions que j'allais anticiper. Parce que j'allais, la première question que j'allais te poser finalement, dans la globalité, pourquoi peut-on faire appel à un, à un comptable ou un expert comptable Et déjà, est-ce que tu peux donner la différence comptable et expert comptable oui, alors euh, comptable et expert-comptable, effectivement, c'est un métier, l'expert-comptable, c'est un métier qui est une profession réglementée. C'est-à-dire que pour s'installer euh, et pour euh, exercer la profession comptable, faire de la tenue de comptabilité ou préparer des bilans, euh, on est obligé de passer par un expert, un cabinet expertise comptable. Où on doit avoir un expert-comptable qui est diplômé, donc euh, qui a le diplôme d'expertise comptable. Euh, c'est un diplôme qui est délivré à l'issue d'un bac plus 5, plus trois années de stage d'expertise comptable. Pas plus au total. Euh, et euh, effectivement, ça permet déjà euh, d'assainir, on va dire, la profession et la qualité de la profession. Parce que effectivement nous, on a un ordre, on est une profession qui est réglementée, donc on a tout un tas de contrôles sur la qualité de nos travaux. Mmh. Euh, et autre chose importante, surtout pour les clients, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit des personnes qui font de la comptabilité mais qui sont pas habilitées à la faire. Et la grosse problématique pour les personnes qui font appel à, à ce type de, de, de prestataire, c'est que vous n'avez pas d'assurance. C'est-à-dire pour le, le, la délivrance des travaux, vous n'êtes pas assuré. S'il y a un problème euh, fiscal sur la réalisation des travaux, en cas de problème, euh, c'est la responsabilité du dirigeant qui est engagé. D'accord. Euh, en cas de faute professionnelle. Euh, nous, euh, la différence, c'est qu'effectivement, nous, on est couvert. on a une assurance professionnelle, donc on a le droit d'exercer, bien sûr. Ouais. Si c'est une faute commise dans le cadre de notre fonction, ben, nous, on a une assurance professionnelle derrière. À ah, quand, quand tu dis faute, ce serait quoi, par exemple ben, une, une erreur de comptabilité qui okay. fait perdre de l'argent à la société ou euh, qui fait courir un risque fiscal. Ah, je ne savais pas, ça voilà. Donc, nous, on a une assurance, effectivement, et c'est un gage ben, déjà de, de qualité pour les clients euh, et de recours en cas de problème. Nous, si on a un problème, on est responsable de nos travaux, c'est-à-dire s'il un contrôle fiscal, euh, on va aller, euh, bien sûr, défendre notre travail. Euh, et effectivement, s'il y a une erreur et un redressement euh, qui est réalisé sur la base de l'erreur, en tout cas de l'expert comptable, ben, on est assuré pour ça. Et donc, le, le, le client, c'est une assurance pour lui derrière, effectivement. Ah, j'ai appris quelque chose, tu vois, je ne savais pas. Je m'étais posé la question de savoir si un comptable faisait un travail de, de sagouin, il y avait un problème dans la compta de la personne qui se fasse contrôler, il y avait un souci. Quelle était la, la, la, la part de faute et l'engagement du. De... Je ne savais pas. D'accord. Il dépend qui est responsable, hein, parce oui. que c'est-à-dire que euh, si effectivement euh, c'est le, le, le client qui nous transmet, par exemple, euh, on va dire, des fausses factures, qu'on n'a pas la, la capacité oui. de valider les éléments, euh, là on ne pourra pas venir nous dire. Euh, comme on a fait effectivement une faute, par exemple. Bien sûr. on a fait une erreur dans le cadre d'une appréciation, euh, d'une règle spécifique, etc., ben, en tout cas, nous, on a une assurance et effectivement, on peut venir chercher notre responsabilité euh, derrière. Donc, c'est pour ça, le, le titre « expert comptable », Enfin, déjà, c'est une obligation, on ne peut pas passer par un cabinet qui n'est pas un cabinet expertise comptable oui. pour faire de la comptabilité. D'accord. C'est réglementé. Donc, c'est un délit, en fait, hein, l'exercice de la comptabilité euh, en dehors d'un cabinet expertise comptable. C'est un délit un service inégal. Ok. <rire> inégal. Voilà. Euh, mais en fait, c'est ça. C'est surtout l'assurance pour le client d'avoir euh, bah, d'avoir une responsabilité derrière, hein, en fait. Oui, très important, du coup, parce qu'il y a tellement de, de choses, en plus, à, à savoir, à comptabiliser, bref. Donc, effectivement, si tu as tous les éléments, les vrais éléments que le client te donne, des vrais éléments, et les bons éléments, et qui te dit tout, effectivement, mmh. du coup, derrière vous, vous avez une assurance... Euh, euh, je savais pas, ok. On est assurance et puis après, nous, dans le cadre de notre profession, ben, on a des règles déontologiques, oui. euh, on a des on doit se former chaque année, on a une obligation de formation. Et tout ouais. ça, c'est pour assurer la, la qualité dans notre profession, en fait. Oui, du coup, ça justifie que l'expert comptable soit là parce que lui, il est, il est, il est à jour et derrière, il te, il te, il te certifie la, la, la bonne bonne bonne comptabilité de ta boîte euh, tout en ayant toi, en étant à jour avec les process, avec tout ce qu'il faut derrière. D'accord. D'où le fait que c'est une profession qui est, qui est longue à atteindre. Bac plus cinq plus trois ans en cabinet, c'est mm. pas donné à tout le monde. Déjà, il faut être motivé, il faut avoir envie. Et effectivement, voilà, ça, ça montre le long parcours scolaire qui fait que derrière, c'est quand même une assurance d'avoir quelqu'un en béton qui te fait ta compte Après, il y a des bons, des moins bons, ça c'est clair. Mais dans Donc la dans globalité... chaque profession, exactement, exactement, <rire> exactement, il y a toujours des débats. C'est clair, il y a toujours des, des, des moins bons ou des, des meilleurs, peu importe. Mais en tout cas, la profession en elle-même est vachement cadrée et d'accord. Okay. hein, on est contrôlé régulièrement. Oui, oui, ça, ok. Et, et moi j'ai une question à part. Là, souvent on parle de centre de gestion. Tu sais, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à toi, par exemple C'est une obligation, pas obligation, et ça apporte quoi finalement centre de gestion. Alors, Les centres de gestion. Euh, L'intérêt, c'est pour certains types d'entreprises qui relèvent d'une fiscalité particulière, de l'impôt sur le revenu. Ouais. Euh, L'intérêt, euh, il peut y avoir un intérêt d'adhérer à un centre de gestion. Si on a, en fait, si on n'adhère pas à un centre de gestion et qu'on relève de l'impôt sur le revenu notre base de revenus chaque année est majorée de 25% si on n'a pas adhéré à un centre de gestion. Donc, on va dire c'est quasiment une obligation lorsque l'on est à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire lorsque l'on est, par exemple, en entreprise individuelle, ouais. à l'impôt sur le revenu, par exemple, une profession libérale en entreprise individuelle ou une profession commerciale qui est en entreprise individuelle. Ah, voilà. Donc ça, ça, nous, c'est notre, c'est également notre devoir de conseil. Quand on a un client qui est en, à l'impôt sur le revenu, ben, on doit lui signaler qu'il faut qu'il adhère à un centre de gestion, parce que sinon, ses revenus vont être majorés de 25 au niveau de la base d'imposition. D'accord, d'accord. Ça, c'est hors micro-entreprise, c'est oui. pour les entreprises individuelles qui relèvent de l'impôt sur le revenu sur un régime réel. D'accord, d'accord. Ok, ce qu'on appelle les CGA, en fait, ça, hein, du coup. Est et, ça. Okay. Donc, toi, tu, tu, tu, ouais. tu vas les, les, les, les pousser à le faire, parce que du coup, 25 d'imposition, ça, ça t'oblige oui. presque à y passer, finalement. Oui, c'est ça. Il y a ça, effectivement, et après, il peut y avoir d'autres euh, intérêts euh, fiscaux. Euh, le fait d'adhérer à un centre de gestion, parfois, permet de bénéficier de réduction d'impôts, notamment sur les honoraires comptables. Ah, ok. Donc, ça, on signale également au client, il peut y avoir un intérêt également pour ça. D'accord. En fait, euh, finalement, le bout du bout, c'est que pour, le, pour le, les impôts, ça permet de s'assurer qu'il y a une vérification qui a été faite au préalable par des centres agréés plus un expert comptable derrière. Donc, en fait, il y, a, il y a moins de contrôle logiquement derrière. C'est ça. Logiquement, il y a moins de contrôle effectivement parce que ouais. les centres de gestion, après chaque année, font des contrôles de cohérence sur les dossiers. Ils vérifient certaines statistiques euh, du secteur d'activité, wow. ils valident certains éléments, ils posent des questions complémentaires et ils font une sorte de pré-contrôle euh, ça peut être un pré-contrôle pour l'administration fiscale. Euh, ah. Ceux qui relèvent d'un centre de gestion, aujourd'hui, peuvent être contrôlés. Il y a un contrôle un peu poussé du centre de gestion où il faut lui transmettre euh, l'ensemble des éléments comptables, euh, certaines factures, et ils font de, des contrôles, en fait. D'accord, d'accord. Okay. Ok. Bon, ben, tu vois, je, là aussi, j'ai appris quelque chose. Je savais pas que c'était imposé comme ça. J'avais vu récemment qu'il y avait quelque chose sur les CGA et qu'il bénéficiait de, d'avantage, une déduction mm -hmm. sur les des frais comptables. Mais je savais pas que ça allait comme ça. Donc, euh, d'accord. Alors, après, pour les sociétés, pour les sociétés, qui, enfin, pour toutes les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas forcément d'intérêt fiscal, par contre. D'accord. OK. Donc, il n'y a pas un intérêt, un grand intérêt, si, de, de, de passer par le CGA? Des yeux, non. non. Non. En fait, j'ai envie de dire, tant que tu as un, un, un expert comptable, un bon expert comptable avec toi, il y a quand même mmh. déjà une bonne partie du bloc qui est faite. Oui, oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'intérêt fiscal à adhérer, à adhérer au centre de gestion parce qu'en fait, il ne va pas avoir de, de valeur ajoutée derrière, on va dire. D'accord, ok. Alors, je, je vais juste euh, en fait euh, enchaîner, mais sur une partie qui va me concerner par rapport aux élèves que j'ai moi dans ma clientèle aussi, les gens que je coach. Euh, mmh. souvent on parle de micro-entreprise, alias auto-entrepreneur. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu pourrais recommander toi Parce que alors, du coup, la fiscalité est plus légère, la comptabilité est plus légère aussi. Et malgré tout, on est quand même capitaine d'un navire parce qu'on est à la tête de sa société, sa boîte en tout cas. On est entrepreneur en étant auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur. Qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu pourrais recommander aux gens qui se lancent ou même aux gens qui sont déjà auto-entrepreneurs à ce niveau-là Parce que c'est pas obligatoire la compta, je crois. Ah. c'est ça. En fait, un statut de micro-entreprise, c'est un statut qui est bah, dérogatoire, on va dire, aux entreprises classiques. C'est un statut qui est forfaitaire et simplifié. Donc, c'est un régime fiscal qui va être extrêmement simple pour commencer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de tenue de comptabilité. Donc, ça, c'est très bien. On n'a pas besoin d'un expert comptable. C'est très simple au niveau des déclarations fiscales. Oui. On déclare simplement le chiffre d'affaires qui est encaissé. Et en fait, on est imposé forfaitairement sur ce chiffre d'affaires. Oui. Par exemple, en dehors euh, d'abattement pour, euh, pour euh, créateurs d'entreprises, quand on fait de la prestation de service, mmh. on va dire on a posé à peu près à 23 sur le chiffre d'affaires encaissé. En fait. oui. Donc, c'est un régime qui est très simple pour commencer. Ben, en fait, nous, on, on a tendance parfois à conseiller ce, ce régime euh, pour quelqu'un qui veut débuter une activité. Quand on n'a pas du tout de charge, effectivement, oui. ce statut peut être adapté puisque la fiscalité est très simple. Il n'y a oui. pas de TVA pas de comptabilité à tenir, euh, si on fait pas de chiffres, si on réalise pas de chiffres, ben en fait on n'a pas de fiscalité, oui. euh, c'est un régime qui est simple pour ouvrir et simple pour fermer, mmh. euh, donc on peut cumuler ça également avec une activité de salarié, euh, donc en fait c'est quand même euh, un très bon régime qui a été euh, vraiment mis en place pour favoriser euh, l'entrepreneuriat. Oui, par contre, euh, c'est vrai que, est, est -ce que tu l'as dit, c'est facile, facilement mis en place et c'est accessible à tous, par contre, euh, c'est bien quand même de noter un peu ses dépenses, ses charges. Enfin, charges, il faut éviter en avoir en micro-entrepreneur, mais c'est bien d'avoir quand même un carnet de notes, un carnet de bord, dans lequel on note un peu des, des éléments, parce que sinon, c'est un peu le flou. Oui, c'est ça. En fait, euh, alors déjà, il y, a, il, y a, il y a des avantages, effectivement, et il y a des inconvénients. Il ne sera pas forcément adapté à tout le monde. Oui. Euh, et parfois, euh, ce régime, euh, on va dire, ne, ne permettra pas d'optimiser, euh, on va dire, ses euh, allocations Pôle emploi. Alors, je vais prendre un exemple, comme ah ça, oui. ça, ça sera simple. Oui. Euh, pour un créateur d'entreprise qui dispose de droits Pôle emploi, oui. euh, lorsqu'en fait, il... Euh, Lorsqu'il crée sa, sa micro-entreprise, en fait, oui. ce qui va se passer au niveau de Pôle emploi, c'est qu'il va devoir déclarer ensuite euh, les chiffres d'affaires qu'il a encaissés au niveau de sa micro-entreprise. Oui. Et en fonction du chiffre d'affaires encaissé, Pôle emploi fera ou pas le complément de salaire. Ah, ouais. Parce qu'en fait, c'est considéré comme un, comme un revenu, en fait. Donc, euh, si on a des droits à Pôle emploi, donc si on a des droits, on va dire, à taux plein, on a deux ans de droits Pôle emploi quand on, oui. Oui. Quand, on, quand on commence son activité d un, d un tr... enfin quand on quand on crée une entreprise. Euh, donc, si on encaisse du chiffre d'affaires, effectivement, euh, ben, Pôle emploi va réduire en fait les allocations qui vont être versées. D'accord. Euh, donc, en fait, il va falloir déclarer, concrètement, il va falloir déclarer, quand on est demandeur d'emploi, tous les mois, le chiffre d'affaires qui a été encaissé au niveau de la micro-entreprise. Et en fonction du chiffre d'affaires encaissé, ben, Pôle emploi peut dégréver les, les droits alloués. Ok, oui, d'accord. Ça, c'est le cas pour Pôle emploi. Et la différence avec une société, la société, en fait, va permettre d'optimiser ses, ses droits pôle emploi. Je vais m'expliquer, ce sera plus simple. C'est-à-dire ouais. que quand on crée une société, euh, que l'on est demandeur d'entreprise, effectivement, on a le droit à ses droits pôle emploi. En fait, il y a deux possibilités. Soit on peut récupérer ses droits en capital, c'est-à-dire qu'on peut récupérer ah, ça. Ouais. 45 de ses droits euh, en deux fois, au ouais. démarrage et, euh, et dans les six mois, en tout 45 de ses droits. Euh, et ensuite on va dire vous vous débrouillez, c'est-à-dire qu'après il faut se débrouiller pour faire rentrer du chiffre, le pôle emploi ne vous versera plus rien. L'autre possibilité, et nous souvent c'est cette euh, possibilité que l'on a tendance à vous conseiller en fonction de votre projet, en tout cas si vos droits pôle emploi vous permettent de vivre au démarrage euh, de votre activité, si c'est suffisant pour, euh, pour euh, vous permettre de vivre on va dire, euh, c'est de dire effectivement ben, on a de l'activité qui rentre sur la société, par contre la société ne va pas vous verser de rémunération. D'accord. La rémunération, c'est un choix de gestion pour une société qui a l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, ça peut être le cas pendant deux ans, ben, on dit que la société ne va pas vous verser de rémunération pendant deux ans, tout le chiffre d'affaires qui rentre reste en trésorerie sur la société. Donc, pendant deux ans, en fait, tout le chiffre rentre euh, et euh, effectivement, il n'y a donc, aucune est rémunération qui est, qui est versée. Et donc, voilà. vos droits sont maintenus à taux plein pendant les deux ans, pendant que vous ne vous rémunérez pas. Ça, ça on, est, on est en statut entreprise, ça, voilà, c'est hein. le cas qu'en entreprise. Parce que la différence, différence en micro-entreprise, c'est que, en fait, votre résultat, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, oui. vous êtes obligé de le déclarer. En entreprise, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais c'est le chiffre d'affaires de la société. C'est pas forcément la rémunération que vous vous versez. Oui. Vous pouvez très bien encaisser du chiffre d'affaires sur une société et vous versez zéro rémunération. Oui. Dans ce cas-là, Pôle emploi vous maintient vos droits au taux plein jusqu'à la fin de vos droits. D'accord, d'accord. Ça, j'ai entendu parler, mais je ne savais pas que c'était pour ceux qui voulaient créer une société. Je pensais oui. que ça s'adressait aussi aux autres entre... enfin, micro-entrepreneurs. Mais OK, donc micro-entrepreneurs, ils peuvent avoir un complément avec le salaire qu'ils vont déclarer tous les mois. Et oui. entrepreneur, donc sous un statut de société, va pouvoir bénéficier aussi de Pôle emploi avec une somme euh, spécifiée allouée à ses allocations. Et derrière, du coup, ça lui permet d'optimiser le fait de ne pas prendre de salaire sur sa boîte, mais vivre avec ses allocations chômage, entre guillemets. C'est ça. C'est ça. D'accord, en fait, d'accord. Ça permet la société dans ce cas-là permet de récupérer 100 de ses droits mmh. pendant deux ans. Oui, c'est bien pour se lancer. On va dire que quand même malgré tout, on dit souvent qu'on est un pays très chargé dans tous les sens. Par mmh. contre, ça, ça a quand même un, un avantage. Ça permet d'être un pied à l'étrier tranquillement. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est un bel avantage, il faut le dire. Ah, ça, c'est un très très gros avantage parce qu'en fait, bah, concrètement, ça permet de lancer un projet, en France, en tout cas, quand on a des droits pôle emploi, ça permet de lancer un projet quasiment sans risque. C'est-à-dire que vous savez que pendant deux ans, vous avez vos droits qui vont tomber, mmh. quoi qu'il arrive, mmh. et vous avez de la trésorerie qui se fait sur votre société. Oui. Et l'idée, voilà, c'est ce qu'on conseille, c'est comme ça, vous gardez, vous capitalisez de la trésorerie, et euh, au bout de la troisième année, ben, vous avez quand même de la trésorerie pour commencer oui. à vous rémunérer. Donc, Exactement. en fait, c'est un régime qui est extrêmement avantageux et je ne pense pas qu'il y ait ça dans, dans, dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, c'est vrai. Alors, parce que je dis ça parce qu'en même temps, on en parle parce que c'est vrai que souvent, on va cracher sur le fait qu'on paye des charges, oui. charges patronales, charges fiscales, etc. Je comprends effectivement ça, mais en fait, quand on voit notamment, dans ce cas-là, euh, oui. l'éconciliation que tu peux avoir, par exemple, pour le chômage, ce à quoi ça peut servir. C'est vrai que si tu es créateur et que tu as envie de créer quelque chose ou monter ta boîte, c'est un bel avantage. Ça, c'est clair et net. C'est oui. oui. plus... un bel avantage. Carrément. Et, et, et du coup, aujourd'hui, si on reprend sur statut euh, auto-entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, qui se lance, euh, par exemple, bah, je sais pas, de noter ses recettes, noter ses dépenses, quoi, le minimum, parce qu'il y en a plein qui partent à l'aventure, ils exercent oui. leur activité, mais ils en oublient les chiffres. Et les chiffres, c'est quand même ce qui les fait vivre. Hein, donc euh... Est-ce qu'il y a des conseils à donner là-dessus Ah oui, alors la première chose déjà, c'est d'avoir un compte bancaire qui est dédié à cette activité où vous encaissez. Ouais. Alors normalement, c'est obligatoire maintenant. Oui. Les oui. banques vous obligent à prendre un compte spécifique. Mais dans la réalité, euh, ça reste une entreprise individuelle. Si vous voulez payer vos dépenses avec votre carte perso, euh, vous pouvez le faire. en fait. D'accord. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'avoir vraiment un compte où vous encaissez toute votre activité dessus, toute votre site votre chiffre d'affaires dessus. Ouais. Et vous servez de ce compte également pour payer toutes vos dépenses qui ont un caractère professionnel. Ouais. Euh, ça va être frais de déplacement, euh, achat de logiciels, d'ordinateurs, etc. Et en fait, déjà, rien qu'en faisant ça, effectivement, déjà, ça va vous permettre d'avoir une visibilité quand même euh, sur votre activité. Très simplement, vous allez pouvoir retracer facilement votre chiffre d'affaires et l'ensemble de vos dépenses. Et effectivement, moi, mon conseil suivant, c'est quand même de euh, se lister l'ensemble des dépenses que l'on a dans le cadre de son activité, ouais. on fasse l'ensemble du chiffre d'affaires parce qu'effectivement, parfois on se dit « je commence en micro-entreprise parce que c'est plus simple, parce que je vais payer moins d'impôts », mais dans la réalité, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire hum. qu'en fait, on est imposé forfaitairement sur son chiffre d'affaires donc oui. si on a très peu de charges on va dire très certainement le statut de micro-entreprise est le plus adapté oui. si on a des charges qui sont significatives le statut de micro-entreprise ne sera pas forcément le plus adapté parce qu'on est imposé sur son chiffre d'affaires quel que soit son niveau de charge seulement oui. si on a très de très fortes charges en fait on peut quasiment perdre de l'argent sous ce statut c'est vrai c'est très vrai Et ça c'est une donnée qui n'est pas forcément bien prise en compte dès le départ oui. qui se lance, ça je suis d'accord Complètement. Le conseil, en fait, que j'aurais à donner, enfin, nous, c'est ce qu'on indique à nos, nos clients, les personnes qui viennent nous voir, c'est de pas hésiter, en fait, à aller consulter un expert comptable lorsque vous êtes en micro-entreprise ou lorsque vous projetez de démarrer une micro-entreprise. Oui. Vous listez vos principaux postes de dépenses, une estimation de votre chiffre d'affaires et nous, en fait, on vous fait une simulation et ah. on compare les différents statuts et on vérifie que votre, en fait, votre revenu net après fiscalité est plus important en micro-entreprise qu'en société. Exact. Donc du coup, c'est bien aussi, parce qu'on se dit, on se dédouane de compta, on se dédouane de plein de choses, mais c'est quand même bien de noter déjà d'avoir un compte, ça c'est clair, c'est une obligation, et euh, de l'autre côté, de consulter un expert comptable juste comme ça pour prendre la température, voir ce qui est bien pour nous. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui prennent pas en compte cette donnée-là, les charges, ça peut plomber euh, le statut et finalement, ça ne s'avère pas forcément rentable. Oui. Et alors, nous, on en voit beaucoup. Alors, c'est surtout par contre sur l'achat-revente. Oui. Euh, sur l'achat-revente, donc le taux de cotisation est un peu plus faible que pour la prestation. Et 13%, voilà. je crois. Voilà, c'est à peu près 13%. Mmh. Mais en fait, c'est-à-dire que si vous margez pas suffisamment sur vos produits, mmh. en statut de micro-entreprise, vous pouvez quasiment perdre de l'argent, en fait. Vous hein, vendez la en fait. Clairement. Ça, vous ne vous rendez pas compte au début si vous n'avez pas calculé votre marge. C'est vrai. C'est pour ça que c'est très important. Et d'ailleurs, euh, bah, dans la pratique, on se rend compte que lorsque l'on fait de l'achat-revente, Hormis cas très exceptionnels où le taux de marge est extrêmement élevé, bon, c'est très rarement avantageux le statut micro-entreprise. Oui. Alors, tu vas, tu vas d'un doute. Là, je vais faire un petit parallèle, mais il y a récemment, j'ai, récemment, j'ai entendu un restaurateur me dire qu'il était un micro-entreprise. Oui. C'est possible. possible Quel oui. avantage il a de faire ça? Euh... Parce que je me dis, avec les charges, l'achat de matière, etc., oui. comment alors c'est là honnêtement c'est très rarement avantageux parce qu'il a un loyer euh, il oui. achète des matières premières euh, oui. qui loyer dit assurance euh, dit électricité gaz éventuellement oui. salariés donc là faut faire l'étude mais bon un, un oui. restaurant en micro entreprise euh, là ça mérite vraiment de faire l'étude il y a quand même peu de chance pour que ce soit intéressant fiscalement c'est ce qui me semblait, je suis pas comptable mais quand on m'a dit ça ça m'a choqué oui. Et ça prouve encore une fois, effectivement, que le statut micro-entrepreneur, c'est très bien, mais il faut le prendre cas par cas et voir en fonction de son activité, son désir. Si on se lance un truc, une petite passion, à créer des petits bijoux, des machins, c'est cool, c'est bien, c'est petit statut simple. Et par contre, oui. si on veut vraiment commencer à avoir, rentrer de l'argent et gagner sa vie, il faut y réfléchir à deux fois, il faut réfléchir à quel statut est le meilleur. Et celui-ci, hum. effectivement, tu l'as bien dit, consulter un expert comptable, je j'incite je, je, je, je, pas les gens à absolument avoir un cabinet comptable, mais c'est bien d'avoir un avis, un oeil à comme toi pour te dire voilà qu'est-ce qui est mieux pour toi ou pas. Parce que tu peux vite te retrouver en déficit et perdre de l'argent alors mmh. qu'initialement, tu faisais ça pour gagner de l'argent. Mais en fait, on voit des personnes qui ont peur de venir nous consulter mais il faut savoir que en principe, on ne on ne facture pas notre premier rendez-vous. <rire> D'accord. Non c'est ça. Donc en fait, nous on reçoit gratuitement quelqu'un sur un premier rendez-vous, on peut prendre éventuellement les éléments chiffrés, lui ouais. faire une petite estimation pour qu'il voit effectivement ben, quel statut sera le plus adapté. Donc en fait, vous avez ben, tout intérêt à venir à venir ouais, voir. Oui, ah, je je comprends parce qu'il y a des gens qui veulent bon mais quand tu fais ça, même si, même si ça coûtait, j'en sais rien, moi, 100 euros la consultation, peu importe, tu investis sur toi, sur ta boîte. Donc c'est un, un, un bien-être pour la suite. Donc bon, mais là ce que tu as dit, c'est très bien. Ça peut peut-être casser certaines barrières des personnes qui verront cette vidéo de se dire, j'y vais pas avec la boule au ventre ou j'ose pas la contacter parce que. Donc, euh, donc ce que tu dis, c'est vrai. Donc euh, d'accord. mais c'est un... Et bon, euh, certaines personnes perdent de l'argent, mais là, comme le cas de ton exemple de restaurateur, euh, je ne être... veux pas mettre ma main à couper, mais il y a quand même peu de chances pour que son statut soit plus intéressant en micro-entreprise. Ouais autant qu'en plus, il ne pourra déduire aucun investissement. Et un restaurateur, au départ, il achète forcément du mobilier, du ah oui. matériel de cuisine, et tout ça, il ne pourra jamais le déduire. Exactement. Il être sous un régime sans TVA, donc il ne pourra même pas récupérer la TVA sur ses investissements. Ouais. Enfin, là, je pense que vraiment pour lui, ouais. ce n'est pas forcément la bonne opération fiscale à se monter en micro-entreprise. Je, je, je suis d'accord avec toi. Je suis, encore une fois, je ne suis pas comptable. J'ai fait un peu d'études comptables il y a très longtemps. Mais quand on m'a dit ça, ça m'a interpellé vraiment. Parce que là, en plus, le mec est très bon dans ce qu'il fait, mais je trouve ça bizarre qu'il me dise micro-entrepreneur. Okay. Mmh. Euh, mais voilà, ça montre à quel point ce statut-là est très bien, mais il faut l'étudier cas par cas et pas se lancer tête baissée, dire je vais faire ça, je vais être très bien. Et ensuite, pour apprendre à faire cette question que j'avais posée, c'est vrai qu'il faut quand même noter les chiffres, prendre un, un compte mmh. sur lequel on voit ses dépenses, parce que c'est important mmh. de savoir où on en est. Comme quand on fait sa compta perso, les entrées, les sorties, et bien on fait pareil pour sa boîte, donc c'est important de le faire. Et, et du coup, je vais faire un rebondissement sur une question qui va suivre un peu celle-ci. C'est finalement, euh, j'avais noté, moi, souvent dans mon entourage, j'entends souvent les gens me dire « chiffre d'affaires égale bénéfice ». En gros, ce qui rentre dans la caisse, on tape dans la caisse, c'est bon, c'est parfait. Après, il y a qui disent « oui, mais non euh, ». Mais dans les faits, quand l'argent rentre dans leur caisse, moi, j'en vois, ils utilisent ça comme comme du bénéfice. Euh, c'est une erreur qui peut être fatale. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là Parce que je connais vraiment de tous bords hein, des gens qui, qui ont qui ont vraiment un parcours assez assez prenant et qui font encore cette erreur-là. Donc, je me dis, mais tu peux pas aller très loin comme ça. Oui, non, non, c'est sûr. Effectivement, on peut pas aller très loin comme ça. Mais déjà, il faut… La première chose ben, quand, on... quand on, est... on gère une entreprise, c'est quand même d'avoir une vision sur son chiffre d'affaires et ses principaux postes de charge, effectivement. Parce oui. que ce qui reste en net en rémunération pour un dirigeant d'entreprise à la fin, c'est la différence entre son chiffre d'affaires et ses charges. Oui. Et y compris c'est cotisation sociale, parce que même si on est en micro-entreprise, même si on paye peu de charges sociales et fiscales, il y a quand même des charges sociales. Les 23%, par exemple, sur le chiffre d'affaires, bah, ça, il faut prévoir qu'on va les payer, effectivement. Exactement. Si on est en micro-entreprise, qu'on encaisse et qu'on dépense tout, il y a un problème, <rire> parce qu'on va vous demander quand même au moins 23% des, euh, du chiffre d'affaires. Donc, euh, euh, donc oui, raisonner comme ça, c'est assez problématique. Et, <rire> et effectivement, euh, bah, c'est pour ça que moi, je, on revient toujours au conseil de base. Hein, le conseil de base, c'est… Euh, d'avoir son compte avec ses, en, ses dépenses et son chiffre d'affaires ouais. et d'avoir une vision sur ses dépenses. Parce que ben, la, la base de, de, de la comptabilité, c'est quand même de pas dépenser plus que ce qu'on gagne, effectivement. Normalement, hein. <rire> normalement. oui. Sauf oui, oui, oui, oui. euh, les premières années, lorsque l'on investit, etc. Mais lorsque l'on investit, de toute façon, ben, on ne doit pas être en micro-entreprise, on est bien d'accord. Mmh. Voilà. et Lorsque l'on a investi, ben, souvent, en termes de trésorerie, on a un prêt bancaire en face. Enfin, oui. voilà, tout dépend comment on monte son projet, mais... Oui. Ce ah, ça le cas. Donc, effectivement, il faut quand même avoir vraiment une visibilité sur ces différents postes de dépenses. Ça, c'est essentiel. Ça, oui. c'est essentiel de toute façon si on veut développer son entreprise. Oui. Alors, alors en fait, ça, ça fait rebondir sur une question que j'ai aussi. On va parler d'éducation financière parce que là, même si la personne sait que chiffre euh, d'affaires n'est pas de bénéfice, d'accord mmh. Mais derrière, c'est quand tu as une rentrée d'argent. Imagine, tu as une grosse rentrée un mois. Mmh. On ne sait jamais. En tant qu'entrepreneur, il y a des mois en danse euh, du coup, j'ai envie de te dire quel conseil tu pourrais donner à ça avec cette éducation-là Parce que souvent, on va être tenté à dire « Tiens, bah, là, ce mois-ci, il y a 3 000 qui sont rentrés, je prends dans ma poche. » Mais en fait, le mois d'après, s'il y a zéro, il va falloir combler avec le mois d'avant finalement. Donc, tu peux pas tout mm. dépenser. Est-ce qu'il y, est qu y a, je sais pas, une prise de conscience à avoir ou... mm. Tu dois en voir, c'est aussi des gens qui craquent tout d'un seul coup et derrière, mm. ils ont quand même pour… Euh... Et en termes de risque, alors là, là, je reviens encore par contre là, sur un, un défaut de la micro-entreprise, c'est que quand vous êtes en entreprise euh, individuelle, votre patrimoine personnel n'est pas protégé. C'est-à-dire ah, oui. que les biens de votre entreprise sont confondus avec vous-même, en fait. Oui. Il n'y a pas de personnalité juridique d'aider. C'est-à-dire que si vous engagez, si vous créez des dettes dans le cadre de votre activité, on va venir vous chercher personnellement, vous êtes personnellement oui. responsable des dettes. Et ça, c'est différent en société. Quand on est en société, au départ, on donne un capital social à sa société, enfin, on apporte au départ un capital. Oui. En cas de problème, si on est en difficulté financière, on ne pourra pas venir vous chercher en dehors du capital que vous avez mis au départ. D'accord. On a une responsabilité qui est limitée au montant de son capital social. Donc, en cas de problème, on peut arrêter la société, mm. on peut se mettre, se placer en redressement judiciaire, on peut se placer sous une procédure collective et on ne viendra pas chercher récupérer en fait les dettes au niveau de votre patrimoine personnel donc la société va permettre de mieux protéger son patrimoine personnel et ça c'est quand même une chose qui est, qui est aussi très très importante c'est important à prendre en compte ouais, parce que soit on va le prendre à la légère mais dès que ça nous ouais. arrive on se dit ah, si ben, j'avais su mais c'est trop tard et c'est mmh. vrai que ça c'est important d'en de avoir conscience prendre en mmh. ce qu'on veut mais je suis d'accord avec ça aussi c'est très important j'ai une personne dans mon ouvrage qui est cas de figure a à pas très longtemps pas un micro entrepreneur mais qui était un travailleur indépendant et du coup, le mmh. euh, statut, ça ne protégeait pas ses biens perso, oui. ça a été loin. Donc, euh, ouais, et elle me dit si elle avait su, mais c'est trop tard. Donc, mmh. euh, c'est bien d'être conscient de ça exactement. Mmh. C'est pour ça que bah, nous, quand on vient nous voir, on explique bon, les avantages et les inconvénients de chaque statut. Mais bah, En tout cas, effectivement, le fait que son patrimoine personnel ne soit pas protégé, ça, c'est problématique au niveau d'une micro-entreprise ou d'une entreprise individuelle. Euh, voilà. oui. La société, au moins, ça va permettre de de séparer en fait votre patrimoine personnel du patrimoine de la société. Oui, ça c'est. On ne viendra jamais chercher euh, les biens sur, enfin, on ne viendra jamais euh, si un huissier viendra pas saisir vos biens personnels en fait, sauf cas exceptionnel euh, de faute de gestion, enfin voilà des oui. cas très. D'accord. Et, et du coup, alors, en fait, ce que souvent, euh, souvent, je pense que c'est ça. Mais les gens vont, vont se tourner vers le statut micro-entrepreneur parce que c'est facile, c'est rapide, etc. Ils ont peut-être un peu peur de la, de, de, de l'usine à gaz, d'être en société, donc la création, etc. Est-ce est est vraiment un, un frein? Euh, de se dire, ben, je, veux, je, je préfère prendre la simplicité, est-ce vraiment un frein Parce que derrière, au final, une fois que tu as fait les statuts, tu as ton comptable, euh, normalement, tu es censé générer le chiffre d'affaires, parce que tu es censé euh, travailler, bosser. Donc, est-ce que c'est vraiment un frein de se dire, je, je prends la simplicité, mais ça va apporter peut-être beaucoup de problèmes, que d'essayer de se renseigner vers le statut et un statut peut-être euh, fiscalement plus intéressant mais En fait, c'est ça. je pense que tu as raison dans ce que tu dis, c'est un frein et c'est surtout que ça fait peur, ça peut faire peur à certains de, de se dire ben je me lance directement en société parce que je vais avoir des obligations complémentaires. Alors effectivement, en société, il y a des obligations complémentaires, il faut tenir une comptabilité, euh, faire des comptes annuels, etc. Mais c'est là justement, c'est là où on intervient, c'est-à-dire que… Nous, quand on suit des, des clients qui sont en société, euh, la plupart n'ont pas de connaissances comptables, fiscales spécifiques. On est justement là pour ça. On est justement là pour les accompagner dans mmh. toutes les obligations euh, fiscales, légales, comptables. Oui. Donc, en, fait, en général, nous on confie les éléments. Bah, nous, on s'occupe de tout, et ça permet de vous assurer de vous respecter en fait euh, la fiscalité, euh, la fiscalité, vos obligations comptables. Oui. Fiscales. Donc, en fait, nous, c'est ce qu'on dit. Après, là, c'est une, une question de, de délégation, c'est-à-dire que euh, lorsque vous développez votre boîte, nous, on a tendance à donner ça comme conseil à nos clients, de se concentrer là où vous avez une valeur ajoutée, c'est-à-dire ouais. qu'aller classer des pièces comptables euh, et faire de la saisie comptable, ça n'a aucune valeur ajoutée pour votre business, en fait. C'est clair, c'est clair. Donc, on a tendance à indiquer qu'il vaut mieux déléguer, enfin que ce soit pour ça d'ailleurs ou pour autre chose, effectivement, Dans il vaut future. mieux se concentrer là on va gagner de l'argent, effectivement. Exactement, dans, dans tout job, euh, souvent nous on a une phrase enfin, sur internet, sont on dit euh, « se concentrer sur sa zone de génie », c'est mmh. vraiment la zone dans laquelle tu vas exceller, aimer faire et gagner de l'argent grâce à ça. Et les tâches qui sont chronophages et qui ne te font pas gagner de l'argent en tant que chef d'entreprise, il faut déléguer une expert mmh. comptable, euh, voilà, une secrétaire, etc. Donc effectivement, c'est un point. Et, et en fait, ça me fait penser aussi à une question, ça me vient en parlant, c'est comme que quelqu'un. si tu prends deux cas de figure… Quelqu'un qui est pas éduqué à l'entrepreneuriat, qui veut se lancer en micro-entreprise parce que tout le monde le fait, parce qu'il a envie de le faire, et quelqu'un qui veut vraiment se lancer en société. Souvent l'approche est déjà pas pas tout à fait la même en termes de personnalité que tu as derrière, en termes de chef d'entreprise. Je pense que l'approche est pas la même. Quelqu'un qui vient vers toi pour un statut société a déjà pensé, ah je dis bien par en partie, à son business model, à ce qu'il va faire, etc. Un micro-entrepreneur, je dis pas que c'est moins bien, mais souvent, euh, tu as ton voisin du coin qui va dans son truc parce qu'il a vu que c'était bien, c'est sympa, c'était facile, mais concrètement, derrière, il n'a pas un vrai plan d'action euh, pour travailler, pour avoir un vrai revenu qui tombe tous les mois. Donc, je pense là, il y a deux, deux, aussi, deux cas de figure, deux types de clients aussi que tu peux avoir en face de toi. Mm. Oui, non, non, bien sûr, mais c'est pour ça qu'après, c'est ça, on en revient toujours aux bases de toute façon. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui, même en micro-entreprise, que vous voulez vraiment tester cette activité, la première chose à faire, c'est de suivre vos recettes et vos dépenses, ouais. Voilà, pour avoir la notion déjà des choses. Et effectivement, euh, tout à l'heure, tu me posais la question, et je crois qu'en plus que j'ai même pas répondu à la question, des revenus en dents de scie. Donc ça, effectivement, c'est une réalité pour tous les entrepreneurs. Ouais. C'est que parfois, on peut faire un bon mois et parfois, un mauvais mois. Ça dépend de, de la nature de l'activité, mais en fonction de son activité, c'est le cas. On ne peut pas avoir une activité qui est linéaire, oui. sauf euh, activité à abonnement, euh, par exemple oui. restauration. Enfin, voilà, il y a des, des activités particulières, mais ça, c'est logique en fait d'avoir des variations d'activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut appréhender les revenus dans leur ensemble. Il faut faire une estimation du chiffre que l'on va avoir dans l'année, oui. estimer ses postes de dépenses. Ben pour savoir euh, quelle rémunération va pouvoir se verser dans l'année. Une estimation de rémunération, qui à ajuster en fin d'année, si on a fait mieux que ce qui était prévu. Exact. exact. Et, et du coup, ça me faisait penser à quelque chose. Ben là, en fait, on est en plein dedans, avec la pandémie qu'il y a eu, le Covid, etc. Tu vois, tous ceux qui bossaient peut-être super bien, janvier, février et mois de mars, on était confinés. Alors oui, après, il bon, a aides de l'État, a... mais je veux dire, ça met un coup au moral, parce que d'un seul coup, d'un seul tu n'as plus de chiffre d'affaires qui rentre. Effectivement, il y a des aides à côté, mais globalement, dans ton activité d'entrepreneur, tu vois le chiffre d'affaires qui est à zéro ou qui approche du zéro, c'est mm. vrai que ce pas prévu au menu. Donc, ça, effectivement, il faut savoir l'anticiper. En tant que chef d'entreprise, il faut avoir, même euh, micro-entrepreneur, il faut, faut savoir l'anticiper et pas euh, s'amuser, à dès qu'on touche l'argent, tout encaisser, s'amuser, le flamber. Non, je pense qu'il y a une vraie une vraie conscience, une vraie éducation mm. financière de la part de la personne qui veut entreprendre ou qui entreprend globalement. Hmm. Bah, de toute façon, je pense que c'est comme tout. Si on veut vraiment se développer, à un moment donné, il va falloir être prévoyant, il va falloir prévoir et anticiper les choses. Ouais. Si on n'est que dans la réaction, dans son activité professionnelle, ça va poser un problème. Et effectivement, ça, ça a, enfin, la crise, malheureusement, du Covid a remis un peu les pendules à l'heure de certains, c'est à dire que ceux qui étaient vraiment très justes en termes de trésorerie se sont retrouvés en difficulté. Et là, aujourd'hui, ça oblige euh, à prendre conscience du fait bah, qu'il faut quand même être un minimum prévoyant. C'est-à-dire, c'est ça, quand on a de l'argent qui rentre, euh, il ne faut pas dépenser immédiatement la totalité de l'argent. Exact. Et, et puis, bien souvent aussi, ben là, il y a la pandémie qui a eu lieu, mais il y a, par exemple, si tu veux investir aussi. Si tu veux investir quelque chose de nouveau, une machine, un script, ce que tu veux, un PC, n'importe quoi. Il faut que tu aies de la trésorerie pour pouvoir investir encore une fois en toi, dans ta boîte, pour après évoluer, avancer et puis après avoir un effet cumulé. Mais effectivement, mmh. donc, ça peut servir aussi à ça. Non seulement pour le bien-être de la personne, pour qu'elle puisse vivre sereinement sur les mois qui viennent, mais aussi ben, prendre conscience qu'elle peut investir tôt ou tard pour faire grossir sa boîte. Et donc ça aussi, elle aura besoin de trésorerie. Donc si elle mmh. se met à tout cramer dans un chat de fringue ou en boîte de nuit, c'est vrai que ça va pas le faire. <rire> Différent. Euh, et du coup, je vais rebondir aussi encore une fois sur une question qui fait sens après tout ce qu'on vient de dire. Globalement, toi, en tant que compta, euh, expert compta, euh, que ce soit société, micro-entrepreneur, même dans ton entourage, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on pourrait voir euh, que Tu peux voir toi constamment dans ton cabinet, de, de tes clients ou des gens alors, que tu entends autour de toi euh, Oui, alors les erreurs les plus fréquentes, ben, en fait, c'est soit on revient sur la même chose, c'est un peu le manque d'anticipation. Ouais. Euh, quand, par exemple, on est en société, en, en SARL par exemple, que l'on est un travailleur, ce qu'on appelle un travailleur non salarié, on relève aujourd'hui de la sécurité des indépendants ex RSI. Oui, euh, ouais. On paie des cotisations sociales, mais il y a toujours un décalage entre le montant appelé une année et une régularisation qui intervient un an plus tard, en fait. Mmh. Et là, on revient toujours au fait d'être prévoyant. Donc, nous, on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos clients pour expliquer le fonctionnement, en fait, des cotisations sociales. Pour pas avoir de surprise. Mais, de toute façon, lorsque l'on, mais justement, lorsqu'on va voir un expert comptable, on est, nous, on est très vigilants pour expliquer les choses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on est en SARL, on, est, on dépend du RSI, effectivement, quand on prend de la rémunération, enfin si on ne veut pas avoir de surprise en termes de régularisation de charges sociales, parce qu'on entend toujours un peu le mythe, j'ai eu une énorme régularisation de la sécurité sociale, enfin de, du RSI d'ailleurs, à l'époque ça, ça s'appelle le RSI, j'ai eu une énorme régularisation du RSI que je pas vu venir et ça a plombé ma société. Mais non, ça c'est quand on n'a pas anticipé les choses. Parce que nous, dès le début, on prévient que lorsqu'on prend dans la rémunération, par exemple en SARL, il faut compter à peu près 50 de charges sociales. Mmh. Donc, c'est-à-dire que schématiquement, on prend 2 000 euros de rémunération, il faut prévoir 1 000 euros, mettre de côté, par exemple, sur un. nous, c'est ce qu'on conseille à nos clients, d'ouvrir un compte secondaire à la banque et de mettre 1 000 euros de côté pour payer ces cotisations sociales. Oui. Ils peuvent arriver un an plus tard. Oui, d'accord. Ça, ça fait mal, ça. Donc voilà, donc le mythe de j'ai eu une, une énorme régularisation euh, au niveau de au niveau de ma rémunération. Quand on est en société, en tout cas à l'impôt sur les sociétés, c'est un petit peu un mythe en fait, hein, parce que si on a été prévoyant, il n'y a pas de surprise. Alors, Je vais en dire parce que ça m'est arrivé. Donc. Euh... Voilà. Mais, mais j'ai aucune alors, excuse. Il y, y, y, y a une différence en fait. En, là, je parle en société à l'impôt sur les sociétés, mais justement, alors, après on ne te l'a peut-être pas dit, mais c'est pour ça que nous, vraiment, on essaye d'être très vigilants là-dessus. La différence, effectivement, où là, on peut avoir des surprises, c'est quand on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu. Et c'était ouais. peut-être ton cas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ton résultat, tu ne le connais pas en cours d'année. Mmh. Ton résultat, tu vas le connaître à la fin de l'année. Oui. Donc, si justement, tu n'as pas une vision de ton niveau de charge et ton niveau d'activité, bah, à la fin de l'année, tu attends que ton expert comptable te donne ton résultat annuel oui. qui va être le montant de ta rémunération. Parce qu'en entreprise individuelle, au réel, il n'y a pas d'optimisation. Enfin, On va dire il y a très peu d'optimisation possible. C'est qu'on arrive à la fin de l'année, on prend la différence entre ton chiffre et tes charges, oui. on arrive à un résultat et la totalité de ce résultat est imposée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc, effectivement, là, si tu n'as pas anticipé une estimation de tes revenus, là, tu es mal. Oui, je te confirme. <rire> voilà, c'est exactement ce que tu as eu. Et ce type de société, en définitive, ça peut être problématique pour des personnes ben, qui ont des variations de revenus, qui ont des hausses d'activité dans l'année, parce que tu ne peux pas optimiser ta, ta, ta rémunération. Ta rémunération, elle est imposée par la, le résultat annuel que tu fais. Exact qui n'est pas le cas en société, encore une fois. En société, quand tu es à l'impôt sur les sociétés, la rémunération, c'est quelque chose qui est choisi. C'est-à-dire, admettons, tu fais un résultat de 100 000 euros, oui. différent entre tes chiffres d'affaires et tes principales charges. Sur ces 100 000 euros, quand tu es en société à l'impôt sur les sociétés, tu peux dire, bah, sur ces 100 000 euros, moi, je vais prendre que 50 000 euros en rémunération. Oui. Donc, je vais prendre 50 000 euros en rémunération et je vais être fiscalisé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales que sur 50 000 et pas ouais. sur 100 000. D'accord. Le différentiel est imposé au niveau des sociétés. D'accord. Quand tu es en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, la problématique, c'est que tes 100 000 euros de résultats, tes 100 000 euros de, ré... de résultats, c'est ta rémunération annuelle. Oui. Donc, impôt sur le revenu au barème progressif, donc là, c'est un gros problème, et, euh, et cotisation sociale en totalité sur ce résultat, alors oui. que tu n'as pas forcément besoin de la totalité du résultat. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et, ouais. et c'est là aussi, du coup, je, je, je, je pense à ça, mais d'où l'importance d'être bien conseillé. Parce que tu vois, mmh. mon comptable à cette époque-là m'avait pas dit grand-chose. J'étais étonné de pas recevoir de charge sociale sur le coup. Enfin, c'était un peu particulier parce qu'il y a eu une, en fait, il y a eu une compression de la base euh, en 2008 entre euh, l'ancien statut et le nouveau statut. Il y avait un truc, je me rappelle plus précisément quoi. Et je me suis retrouvé dans le dans le flot. Et il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui avaient pas été, qui n'avaient pas reçu leur rappel à cotisation. Mon comptable, mmh. ça l'avait pas inquiété. Donc déjà, c'est pas très normal. Ensuite, il est, dans son conseil, c'était pas top. Et le jour où j'ai reçu une lettre du RSI, je peux te dire que c'était pas, c'est pas la fête. À payer sous les jours, c'était pas, pas très sympa. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir un bon comptable qui te conseille, ou l'expert comptable, et d'ailleurs, quand d'être conscient, cieux de ça, de mettre de côté les choses pour éviter à leur surprise. Vaut mieux euh, se dire, tiens, j'ai anticipé, je peux payer, il m'en reste même pour moi, que de se retrouver sur la paille à dire, attends, j'ai plus une tune et j'ai tout, tout craqué. Donc, euh, mm carrément. D'accord. Donc ça, ça fait partie des erreurs que tu peux voir dans la façon de gérer, mais dans ton entourage ou dans tes clients, il y a des erreurs récurrentes qui peuvent venir. Si toi, tu fais pas ton conseil là-dessus, les gens ont tendance à se laisser un peu aller ou pas appliquer... Mm. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, nous, voilà, on est vraiment très vigilants là-dessus. Et après, les principales erreurs, ben, souvent, effectivement, c'est qu'on voit des personnes qui qui sont, par exemple, en micro-entreprise depuis deux ans, trois ans, ben, et en fait, qui nous disent ben, « j'ai très peu de charges, euh, je ne sais pas s'il faut que je passe en société ou pas. » bon Et en fait, très peu de charges, on fait le calcul, mais au final, ils n'ont pas très peu de charges parce qu'en fait, ils ont euh, des frais de déplacement, oui. ça va très vite. Euh, ils ont, euh, ils ont acheté un ordinateur euh, dans l'année. Euh, ils ont une prévoyance euh, pour euh, pour prévoir leur perte de revenus éventuelle. Ils ont une mutuelle. Euh, ils ont un frais téléphonique, internet. Enfin euh, bon, voilà. Et en fait, quand on liste les charges, en fait, eh bien, en fait, elles sont significatives. Et en fait, du coup, le statut n'était pas forcément le statut approprié. Donc d'où le fait de noter sur un papier, mmh. sur un carnet, sur son PC, sur ce qu'on veut, les charges pour, pour visuellement voir euh, concrètement combien on a. Parce que c'est vrai que oui, effectivement, il y a plein qui vont dire j'ai pas beaucoup de charges, mais ni bout à bout, mmh. euh, finalement ça fait un petit montant. Et ça, on s'en mmh. rend pas compte si je pense qu'on n'a pas en face des yeux à voir précisément euh, mmh. les montants qu'on va payer. Donc c'est important voilà, de tenir quand même malgré tout, peu importe le statut, une petite compta à son niveau, après effectivement d'avoir un comptable derrière mmh. ou un expert comptable, mais c'est super important. Mmh. Euh, et je vais aussi donc, du coup, poser une question sur un truc qui va faire, encore une fois, la suite de ce qu'on est en train de dire. On parlait tard. je te disais que souvent, ça peut faire peur aux gens de dire ben, « mettre en société, oui, mais alors j'ai des frais là, des frais là, ça va être compliqué ». Donc, ils ont peur du statut. Maintenant, à l'inverse, souvent, on dit en France qu'on est un peu le pays le plus taxé au monde, ou on fait partie des, des pays le plus taxés au monde. Et quel serait toi, ton point de vue euh, en tant qu'expert comptable là-dessus alors, ouais. mais... <rire> alors <rire> il y a des taxes, on ne va pas se le cacher. Mais globalement, parce qu'en fait, je te dis ça… On parce pas que va qu'il y a des taxes. J'ai hein. <rire> vu des entrepreneurs dire beaucoup, alors beaucoup prône d'aller s'expatrier et autres, ok, pas de problème, ça je, je respecte. Et il y a d'autres qui qui sont 100% en France, qui font en France et qui expliquent, avec des montages des façons de faire, il y a moyen quand même de réduire sa fiscalité. Donc finalement, il y a, il y a deux sons de clash, mais en tant que population, on va toujours se dire on est trop taxé. Mm. Peut-être. Mais donc, quel est ton point de vue là-dessus ben, on va pas se le cacher, effectivement, qu'en France, on est, on est très fiscalisé, ça, c'est sûr. Euh, après, on est souvent en train de se plaindre et on ne remarque pas les choses qui sont quand même bien faites en France. Mais notamment, la première chose, on, a, on en a parlé tout à l'heure, c'est Pôle emploi. Euh, oui. Je pense quand même qu'il y a peu de pays où il y a ce régime qui permet quand même de tester un projet d'entreprise quasiment sans risque. Ça, c'est vrai. Donc, ça, ça me semble déjà extrêmement important. Ensuite, effectivement, euh, en restant dans la légalité, quand on est en société, quand on fait le, le, le point sur les dépenses que l'on peut déduire, il y a quand même tout un tas de dépenses que l'on peut déduire en fait, oui. et qui viennent diminuer la base d'imposition. Euh, donc, effectivement, hein, après, lorsque l'on a des résultats qui sont assez importants, on est très fortement fiscalisé. Mais c'est pour ça que dans ce cadre-là, euh, il va falloir être en société et pas en entreprise individuelle. Et donc là, nous, on a notre devoir de conseil. Justement, quand on fait des résultats qui sont extrêmement significatifs, si on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est extrêmement problématique. On n'optimise rien et on paye beaucoup trop d'impôts sur le revenu et de cotisation sociale. Lorsque l'on est en société, on le rappelle, mais la rémunération, c'est quelque chose qui est choisi. Donc, si on n'a pas besoin de la totalité de l'argent, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut ouais. laisser l'argent sur la société et après, effectivement, il existe d'autres dispositifs pour pouvoir réinvestir cet argent derrière avec une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante. Ça peut être, par exemple, passer par un schéma holding. Oui. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a du cash sur une société d'exploitation et on veut se servir de cet argent, par exemple, pour réaliser un investissement locatif, pour investir dans l'immobilier. Oui. Par un schéma en fait holding, on peut monter une holding au-dessus de la société d'exploitation, il va devenir la société d'exploitation et à partir du moment où on est dans un schéma de groupe, on peut remonter les dividendes dans la holding qui vont pas être fiscalisés tant que l'on ne sort pas l'argent de la holding et la holding va pouvoir prêter par exemple à une société immobilière qui va réinvestir dans l'immobilier. D'accord, ok, je vois mieux. J'ai entendu parler holding, j'avais un peu vu le truc, mais ok, donc un peu d'intermédiaire, mais qui permet de transiter l'argent légalement, ça. bien sûr, mais en étant fiscalisé le moins possible. quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça. Après, en fait, voilà, il y a, y a tout un tas de dispositifs, mais comme la holding, c'est un, un schéma qui va permettre de réinvestir au sein d'un même groupe euh, et qui va permettre de d'optimiser, de, on va dire, la, la fiscalité. Ouais, mais tu vois, tu tu nous montres en répondant comme ça, tu montres concrètement qu'effectivement il y a des solutions. Mais c'est vrai que nous, on en, enfin nous, je parle pour tout le monde, mais globalement on s'arrête au truc. On est super taxé, mais quand on creuse un petit peu, il y a toujours oui. des solutions, des choses à trouver avant de dire je, je pars, me, je oui. me barre aux Bahamas. Oui. Euh, quand tu fais deux euros de chiffre d'affaires par mois, enfin ça sert à rien. Mais euh, mais du coup voilà, effectivement quand on cherche un peu, c'est d'où l'importance d'avoir un bon expert comptable aussi, mais de trouver des solutions qui font que. Aucun okay, n'est taxé en France, certes. Après, l'argent va à différents endroits. Comme là, le pôle emploi, c'est un super truc, il hein, faut le dire. Et puis, et puis, globalement, on peut réussir à, ouais, à réduire sa fiscalité, quoi qu'il en soit. Et puis voilà. Là, on l'a vu justement avec une crise comme ça. Euh, ben, je pense qu'il y a bon nombre d'entrepreneurs en France qui sont contents quand même d'être en France parce qu'il y a eu des aides. Alors pour les micro-entreprises, ben, effectivement, on peut être indemnisé jusqu'à 1 500 euros oui. lorsqu'on a fait la perte du chiffre d'affaires. Oui. Donc, c'est quand même, quand même significatif et ça a permis à beaucoup de personnes de passer la période. Oui. Euh, il y a eu des exonérations temporaires de charges sociales, il y a eu des prêts de trésorerie qui ont été accordés. Il y a eu quand même tout un tas de dispositifs et d'aides qui ont été octroyées pour passer la crise. Oui. Donc, je il y a eu quand même vraiment sais. des bonnes choses euh, qui ont été faites. Euh, donc, ça, il faut quand même le signaler hein, parce que, même chose, on a toujours tendance à beaucoup se plaindre, mais il y a vraiment des bonnes choses qui ont été mises en place. Pour les entreprises. Donc même si ça a été très difficile, des hein, je, je, oui, oui. en fait, secteurs d'activité effectivement ça a été très difficile. Euh, mais en tout cas il y a des choses qui ont été mises en place et effectivement il y a des le, le système français euh, permet quand même de pouvoir euh, réinvestir et euh, d'être taxé, je pense sur des, des, des formats. Euh, acceptable, on va dire, hein, parce que c'est-à-dire que, c'est ça, on en a parlé, via le schéma holding, euh, lorsque l'on réinvestit son argent derrière, il y a quand même des dispositifs qui permettent de réinvestir derrière. Oui. Et derrière, en France, on a d'autres avantages, c'est-à-dire que, notamment, si on veut investir dans l'immobilier, on a la chance d'avoir un système qui nous permet quand même d'être financé sur une euh, majorité du prix du bien. Alors, bon, là, les choses ont changé récemment avec les banques, là depuis le 1er janvier, les oui. critères se sont un petit peu durcis pour avoir des financements pour l'immobilier, oui. mais en tout cas, euh, on peut euh, investir avec très peu d'argent en capital au départ, notamment dans l'immobilier, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Exact, exact. Mais c'est que si on commence à se comparer à d'autres, effectivement, on a quand même pas mal d'avantages. Mm. Quoi qu qu'on qu dise, hein. euh, mm. après, voilà, il y a, il y a les, les inconditionnels du fait que, bon, on est super taxé, etc. Ils ne cherchent pas plus loin. Mais si on creuse un peu, quand même, il y a toujours des petites solutions qui permettent de... Parce que souvent, c'est pas une question que j'avais prévue, mais souvent on va dire euh, s'expatrier pour optimiser la fiscalité, etc. Mais s'expatrier, ça veut dire que déjà, euh, si tu as une famille, c'est, il faut déjà partir, c'est compliqué. Quand tu oui, es dans oui. un pays dans lequel tu as été élevé, c'est dur. Donc, ce pas si facile de s'expatrier. Hein, parce que pour... certains pensent qu'on claquant des dents, va. Mais il y en a beaucoup qui reviennent, hein, parce que l'herbe est, est rarement plus verte ailleurs. Maintenant, bon, oui, oui. Et puis, il faut, faut le pouvoir déjà. Alors après, oui. sur une activité en ligne, ça peut être possible, mais c'est-à-dire qu'il faut passer plus de la moitié euh, de l'année à l'étranger. Hein. Oui. Euh, de toute façon, il y a des activités par nature qui sont impossibles à expatrier, en fait. on hein. oui, une activité économiquement vraiment en France, déjà physiquement, bon, on ne va pas pouvoir s'expatrier. Et puis, et il puis, et puis, faut, faut arriver à un certain chiffre d'affaires. Pour oui. dire de penser à s'expatrier. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent l'inverse. C'est d'abord comment je m'expatrier, mais je ne gagne pas une thune. Alors, du coup, déjà, ça, il faut déjà se oui. poser la bonne question bon moment. Il faut déjà gagner beaucoup d'argent, effectivement. et ouais. <rire> <rire> Et Exactement. bon, il y a quand même des choses à faire en France, il y a quand même des choses à faire. Je, je pense aussi, ouais. je suis le premier à dire qu'on est comme bien taxé, mais par contre, je suis le premier aussi à dire que si on cherche bien, il y a toujours des solutions, mais encore une fois, il faut, il faut je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes, personnes comme toi, un, un conseiller juridique, un avocat, mais en tout cas, il faut, il faut être entouré des bonnes personnes et là, tu trouves des solutions. Donc, en mmh. tout cas, ça permet de diminuer, mais oui, tu passeras jamais par la case zéro, tu pourras toujours payer des taxes, mais elles servent à quelque chose aussi. Ici, si, si, on passe par la case zéro lorsqu'on n'a pas de revenu. Hein, ah, voilà. oui, on n'aura pas de fiscalité, ouais. ni impôt sur le revenu, ni charge sociale. Ouais, voilà. Du coup, je te dirais que, OK, mais du coup, après le statut entrepreneur prend un ouais. coup parce que si tu gagnes pas de thunes. Du coup, autant retourner en tant que salarié. Bien sûr. Bien sûr. Bien mais, euh, et, et du coup, je te pose une question aussi sur le fait que, bon, bon, alors pas d'amalgame, mais expert comptable, conseiller juridique. Est-ce que tu donnes un peu de conseil juridique ou, ou clairement non Comment... Est-ce que oui. voilà, est, tu le fais toi déjà Est-ce qu'un expert comptable est censé le faire ou pas alors, euh, oui, donc nous, on peut faire des prestations juridiques qui sont accessoires à nos missions classiques, c'est-à-dire que bah, très concrètement, nous, on peut monter une société. Quand on a quelqu'un vient nous voir effectivement pour créer une société, donc on peut s'en occuper. On peut s'occuper des opérations juridiques classiques. Après, euh, on va dire chacun sa spécialité. Nous, euh, on est un petit peu le médecin généraliste en fait des entreprises et on... C'est-à-dire qu'en général, après, chacun, euh, voilà, chacun exerce comme il entend. Mais enfin, nous, en tout cas, enfin moi au cabinet, lorsque je sais faire, je le dis, je le fais, on le fait. Euh, lorsque ce sont des domaines plus techniques ou plus spécifiques, nous, on oriente vers un spécialiste. On travaille en partenariat avec des avocats fiscalis spécialisés en fiscalité, en droit des sociétés, lorsqu'il y a vraiment une problématique qui est spécifique, mmh. euh, parce que le conseil sera euh, optimisé, effectivement, en passant par eux. Euh, même chose en droit social, euh, on peut faire certaines choses, on peut faire certains contrats, euh, les bulletins de salaire, etc. Par contre, lorsqu'il y a une problématique, un contentieux, nous, même chose, on oriente vers un avocat en droit social qui sera spécialisé et qui permettra d'apporter vraiment le, le meilleur conseil. Donc après effectivement donc les cabinets d'expertise comptables, de manière générale peuvent faire des actes juridiques pour nos clients on peut le faire mais après enfin moi je travaille comme ça en tout cas lorsqu'il y a vraiment des spécificités nous on renvoie vers le spécialiste qui sera le, le mieux à même de, de conseiller nos clients. D'accord ok. Oui, tu es, es, es, es à même de conseiller des personnes autour de toi qui vont apporter une solution mmh. là-dessus. Mais bon, tu peux faire un peu de conseil, mais du coup, chaque, on va dire, chaque, chaque personne a son job. Mmh. Mais c'est bien, l'analogie, j'aime bien, le médecin généraliste de, de l'entrepreneur, c'est mmh. assez vrai en plus. Mmh. D'accord. Et, euh, et là, je vais te poser une question plus large, mais bon, il n'y a pas forcément réponse, mais pour peut-être pas forcément peur aux gens, mais qu qu'est-ce qu que coûte l'intervention d'un cabinet comptable dans, dans sa comptabilité Alors tu me dis, il y a plein de cas de figure, certes, est-ce que tu as des là-dessus. Oui, alors après, c'est toujours difficile d'estimer d'estimer les honoraires, parce qu'en fait, nous, en général, on travaille, alors après, chaque chaque cabinet peut appliquer les tarifs qu'il qu souhaite, mais bon, en général, on travaille quand même au forfait, donc en fait, nous, on estime un temps à passer sur le dossier chaque année. Euh, et en fonction d'un taux horaire, on donne un budget d'honoraire au client, en fait, pour ouais. donner un forfait, pour pas qu'il ait de surprise, en fait, chaque année. Donc, nous, on procède de cette manière. On rencontre notre client et en fonction de ses différentes caractéristiques, on va lui proposer un budget d'honoraire annuel. Et c'est lié euh, au volume de pièces comptables, euh, aux parties, à ces différentes particularités, euh, et voilà, et surtout au volume de pièces comptables en fait, parce que mmh, ouais. pour prendre même chose un exemple, si je prends par exemple euh, bah, deux, deux artisans, par exemple deux électriciens qui font exactement le même chiffre d'affaires, sauf que un fait du dépannage et euh, travaille qu'avec des particuliers, ouais. et l'autre fait de la sous-traitance pour des grands groupes dans le bâtiment. Ouais un cas un artisan il va faire une seule facture de vente par mois à son client et dans un autre cas il va en faire cinq par jour mmh, donc euh, nous derrière pourtant c'est la même activité et euh, c'est la même activité et il fait le même chiffre d'affaires mais en fait on n'aura pas du tout le même travail derrière ouais, le volume ne sera pas le même déjà c'est mmh. ça le volume sera pas le même donc c'est pour ça que c'est difficile de donner euh, de donner euh, de donner mmh. une fourchette mais après on, on va dire euh, en fonction du volume de la taille de l'entreprise on va dire, les honoraires peuvent varier entre euh, peut-être 1500 euros, ça peut commencer à 1500 euros, 2000 euros pour une petite société et après, ça peut monter, ça dépend en fait du, du, du nombre d'heures estimées de, de travail sur, sur le dossier. Ouais. Mais si tu veux, en fait, parce que là, ouais, c'est une fourchette très très très large, on peut pas être vraiment précis, mais sur le prix que tu annonces, par exemple, si on part sur 1500 ou 2000 euros, déjà juste avec tout ce que tu as délivré comme valeur là, maintenant, expliquer le métier et ce que tu apportes vraiment concrètement, ça les vaut, enfin, je veux dire, dans, dans l'histoire, c'est on investit encore une fois sur soi-même, sur sa boîte. Mmh. Si derrière, pour 150 euros à 200 euros par mois, on a un conseil, quelqu'un comme toi qui est, qui est en béton et ceux qui ont plus compter pour faire évoluer sa trésorerie, sa ça, ça, ça, ça compta déjà et, et faire fructifier sa boîte, ça, ça les vaut. Enfin, après, euh, après c'est comme tout, il faut savoir aussi investir pour justement… Euh, développer sa boîte donc il faut pas que ce soit un frein mais souvent on va se dire entre la création de la boîte ça coûte cher le comptable oui. c'est vrai que ça coûte cher ouais mais ok mais ça coûte cher mais c'est pour ton hein, bien c'est pour évoluer après pour mm. peut- être diminuer des coûts voir où est-ce que tu as des dépenses et puis améliorer donc euh, donc, donc tu es quand même là pour pour les aider donc euh, ton prix est justifié et c'est surtout enfin fait, en fait en termes de temps parce que c'est à dire que si quelqu'un veut faire sa comptabilité alors déjà il faut avoir les compétences oui euh, oui. il faut connaître les règles fiscales, il faut savoir utiliser un logiciel comptable. Mais oui. euh, voilà, prenons même quelqu'un qui a des, des connaissances comptables. Est-ce qu'il a intérêt, au vu de son taux horaire euh, dans le cadre de son activité professionnelle, ah. est-ce qu'il a intérêt à faire sa comptabilité lui-même ou est-ce qu'il a intérêt à le sous-traiter, euh, à faire faire sa comptabilité En fait, Donc il faut, regard, faut regarder quand même combien il gagne euh, en exerçant son activité professionnelle et quel est le taux horaire qui va lui être facturé pour faire sa comptabilité. Oui. Mais, de manière générale, c est, c est, on en revient toujours à la même chose. Je pense qu'il faut se concentrer euh, sur son cœur d'activité. Là, on a une valeur ajoutée. Là, on va pouvoir gagner de l'argent. Et déléguer les tâches qui sont, euh, on va dire, à faible valeur ajoutée. La saisie comptable, euh, c'est une tâche à faible valeur ajoutée, effectivement. Oui. Oui. Euh, il y a plusieurs niveaux, en fait, dans notre prestation. Il y a la saisie comptable. Ça, on va dire, c'est à faible valeur ajoutée. Oui. Et après, il y a le conseil, effectivement, derrière. Mais toute la partie saisie comptable, honnêtement, il n'y a aucun intérêt pour un entrepreneur d'aller faire ça lui-même, en fait. Hein j'avais j'avais fait j'ai fait des stages j'ai fait de la compta j'en suis bouffé de la, de la saisie donc je peux, je peux effectivement dire que c'est quoi c'est une tâche chronophage et, et c'est pas voilà. intéressant hein pas très intéressant. Alors quand tu commences, te t'es tout content, on me dit ouais c'est génial, j'ai un poste et tout, c'est génial. Mais une fois que tu as fait les premières saisies, les premiers jours c'est marrant, mais après ça devient un peu moins marrant. Et et l'autre l'autre chose qui me faisait sourire, c'est que j'ai eu ce cas de figure. Moi, comme j'ai fait la compta je me suis dit, bah tiens, je suis lancé, j'avais lancé un site e-commerce, je lui dis bah tiens, je vais faire ma compta. Fait le Premier mois, le deuxième mois, j'ai vite arrêté parce que je pouvais plus, j'avais pas envie, d'une, ça me prenait beaucoup de temps pour ce que c'était, et pendant que je m'occupais à faire ça, je faisais pas autre chose, et ça, ça m'embêtait beaucoup. Donc même moi qui avais des bases pour le faire, j'ai tout de suite laissé à mon expert-comptable s'y débrouiller avec ça et et effectivement, ce que tu as dit, c'est très, très vrai. Il faut savoir déléguer ça pour pouvoir vraiment se concentrer sur sa zone de génie, là où on excelle et là où ça fait rentrer de l'argent dans sa boîte, là où on a une valeur à donner. La compta, mmh. en principe, en général. Et même si le chef d'entreprise a des notions de compta, il vaut mieux déléguer ça parce que ce n'est mmh. pas, pas là que tu vas exceller dans ton job. Non, non. Par contre, en revanche, ce qui peut être important, nous, c'est ce qu'on peut proposer parfois à certains de nos clients, c'est de mettre en place des outils, par exemple, des outils en ligne qui permettent d'avoir une saisie, on va dire, comptable simplifiée et qui permet d'avoir des indicateurs tous les mois. Okay. Tous les mois, d'avoir une sorte de petit tableau de bord avec un résultat d'exploitation accroché. Oui. On a un suivi de son chiffre d'affaires, on a un suivi de ses principaux postes de dépenses Et au moins ça. là, on a des indicateurs, on a de l'information. Ah Ça, c'est top. ça C'est ce ce l'information, la compta en elle-même. Euh, on va dire, on s'en fiche en fait. Hein, c'est un travail de, de, de saisie, de mise en forme. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait derrière, en fait, au niveau de la comptabilité. Exact. Mais d'avoir le tableau de bord en face, je pense, que ça, ça, ça met une notion aux gens et ils voient concrètement. Parce que souvent, quand on n'est pas dans les chiffres, c'est qu'on peut s'y perdre. Mais là, on voit le tableau de bord, on sait ce qu'il y a, et ce qui ne va pas. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point. D'accord. Et ok. Et du coup, bah, je vais, je vais doucement finir cet entretien parce que, en fait, on a parlé de beaucoup de choses. et C'est d'ailleurs très enrichissant. Je te remercie d'ailleurs d'avoir répondu à mes questions. Si, si tu avais un, un, un mot de la fin sur euh, pour parler à des gens qui voient cette vidéo, qui souhaitent entreprendre, qui sont peut-être déjà entrepreneurs. Est-ce que tu auras un mot, euh, voilà, un mot de la fin pour conclure notre, notre interview euh, Oui, bah, euh, bah, effectivement, mais bah, je pense qu'aujourd'hui, alors même encore plus avec les circonstances actuelles, je pense qu'on euh, a eu un peu euh, un changement d'état d'esprit avec le confinement, etc. Et euh, nous, on le voit de manière concrète, euh, on voit beaucoup de personnes qui se lancent dans la création d'entreprise. Oui, tu m'avais dit. Et, euh, et je pense que le mot de la fin, ça serait de dire peut-être ne pas hésiter en fait à se lancer et de se dire justement en connaissant euh, justement ses droits, ses droits Pôle Emploi, etc. Oui. En étudiant cela en, a, en amont. Enfin après, il ne faut pas se lancer euh, en on va dire en catastrophe. Il faut être préparé, ça c'est sûr. Il faut oui. être préparé. Il faut avoir envie de se lancer. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Oui. Mais lorsqu'on a envie de se lancer, lorsque l'on a préparé son projet. Je pense qu'aujourd'hui euh, tous les feux sont quand même ouverts lorsque l'on dispose de droits pour l'emploi. C'est-à-dire ouais. qu'on peut quand même aujourd'hui en France, on peut se le dire, on peut lancer et tester son activité pendant deux ans avec quasiment aucun risque en fait. Ouais, c'est un, un saut dans le vide, mais avec un filet de sécurité quoi. Donc du coup clair. en fait tu risques rien. Enfin il se passe rien donc euh, c'est clair. Ce que tu dis c'est très vrai parce qu'il faut prendre conscience que ça c'est une sacrée donnée. C'est pas donné à tout le monde de se lancer sans que ça te coûte quasiment rien. Enfin en tout cas sans risque. Et donc, euh, après, mmh. un entrepreneur est censé prendre un peu de risque aussi dans sa vie, mais globalement pour démarrer, c'est un, une bonne impulsion pour mmh. démarrer. Ça, tu fais bien de souligner. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est très bien parce que c'est un bon point ça. Ça reste toujours un saut dans le vide, hein. Mais euh, après, oui. euh, mais après, voilà, le risque, en fait, il est quand même très limité, en fait, hein. Quand on voit les choses. Alors, c'est toujours simple à dire, hein. Mais euh, mais moi, je suis passé par là il y, a, il y a il y a quelques années, hein, parce que j'ai aussi monté mon entreprise. Hein, c'est un peu donc je vois très bien de, de quoi il s'agit. Mais euh, je pense que le c'est surtout, en fait, dans notre tête, parfois, on se met beaucoup de barrières. Oui. Et lorsque l'on regarde les choses objectivement, en tout cas, si on prépare son projet en amont, hein, je ne parle pas de, de quelqu'un qui, du jour au oui. lendemain, se dit, je vais monter ma boîte, euh, voilà. Oui. Mais si on prépare son projet en amont, qu'on anticipe les choses, que l'on prépare sa rupture conventionnelle, euh, voilà, qu'on a déjà tout préparé euh, <coughs> avant d'avoir des droits pour l'emploi, bah, en fait, euh, voilà, en définitive, quand on regarde sur le papier, bah, les risques ils sont quand même assez limités. C'est vrai, c'est très vrai. D'accord. Écoute, Ça fait un beau mot de la fin finalement, parce que ça, ça, ça, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup, Célia. Est-ce que tu peux juste me redire où est-ce qu'on peut te retrouver aussi entre le site Internet et puis je mettrai en dessous de la vidéo, je mettrai aussi ta chaîne YouTube et ton site, etc. Donc, si tu peux redire simplement où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que tu es localisé aussi. Alors, on est localisé, nous, sur, sur Bordeaux. Euh, donc après, voilà, nous, on reçoit au cabinet sur Bordeaux, la région bordelaise. Euh, on peut également travailler à distance. Donc, pour nous retrouver, donc c'est sur le site Internet, sur la chaîne YouTube, puisque justement, on, oui. on développe une chaîne YouTube. Euh, on partage du contenu sur la création d'entreprises. Euh, également, on accompagne les investisseurs euh, les investisseurs immobiliers. Donc, vous pouvez nous, nous retrouver un petit peu sur tous les canaux, euh, site Internet, chaîne Facebook, Instagram. Euh, voilà, on a un peu Oui, Instagram aussi. Je, mais je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour les gens qui me verront. Si je poste sur, sur YouTube, je mettrai justement les liens en dessous. Ils pourront te retrouver sans problème. Et c'est vrai que, oui, tu Instagram aussi. On peut nous retrouver partout. <rire> <rire> très active voilà. et euh, ok, bah très bien. Euh, ben en tout cas, je te remercie beaucoup, Celia, vraiment, euh, pour d'avoir répondu aux questions et j'espère que ça donne envie aux gens de, de, de, de considérer différemment déjà la compta, mais l'approche chiffrée de tout ça et de prendre conscience qu'effectivement, il y a une vraie valeur quand même d'avoir quelqu'un qui t'épaule derrière quand tu t'entreprends et même ne serait-ce que les personnes sont un peu allergiques à ça, au moins d'avoir des chiffres dans la tête, un tableau de bord sur lequel ils peuvent noter les dépenses, les rentrées les les, les, les sorties juste pour savoir où ils en sont et pas s'amuser à tout flamber et se retrouver sur la paille au bout de deux mois. Mm. Ok, ben bah, écoute, merci pour beaucoup. en tout cas, merci beaucoup euh, Romain, c'était très sympa. Ben bah, également, et puis <rire> à, écoute, euh, à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Salut.